Y'a yeah, paypal, vous allez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en détente, je veux une ambiance un petit peu calme aujourd'hui, je suis à quelques heures de mon départ pour Los Angeles, en plus à quelques heures du départ de Los Angeles, je lis des tweets comme ce de Balou, là, passer, allez pas à LA, c'est chaud, ça tire, eh, les gars, moi je veux juste jouer au nouveau Call of Duty, hein. j'ai pas envie de chercher les problèmes, donc uh, Inch'Allah ça se passe bien, mais <rire> j'avoue il m'a mis un petit peu la chauffe le frère là, hein. bon on est en détente, c'est la rentrée, j'avais envie de commencer tranquillement, Il y y'a Zachary League qui reprend la semaine prochaine, on va être de retour aux affaires, entre les différents de vidéo de storytelling, des petits concepts assez cool. Les prochaines villes de France, on va tenter de se l'envoyer à Toulouse avec le roi de Gilles. Là, je vais le relancer. Je savais qu'il était chaud sur l'idée. Mais en attendant, j'avais envie de prendre une petite vidéo où vraiment une ambiance où j'avais juste envie de rigoler. Je voulais juste y aller pépère, d'accord Et ça tombe bien parce que vous avez fait la vidéo sur le thread football Mbappé que vous aviez bien kiffé. Ça change un petit peu, tu vois. C'est pas vraiment des actions ou des anecdotes, c'était des conférences de presse et tout. Et notre ami Ali93P1, grosse dédicace à lui, que j'ai follow depuis attention. Maintenant, il y a vous, tu vois. On aime bien Barça, One Piece et euh... c'est écrit en arabe. Je pense que ça va être là, ou un truc religieux, donc c'est beau. Et voilà, notre ami Ali a fait un nouveau thread super cool, d'accord Et je m'étais dit, bah tiens, on va se le refaire tranquille. Encore une fois, je connais euh, les threads, on essaye de pas trop l'exploiter de ouf, parce que sinon, c'est un peu la facilité. T'arrives, quelqu'un fait tout le travail pour toi, tu reviens, tu réagis, tu racontes. C'est cool à regarder, mais je vais pas cacher, c'est pas le contenu le plus difficile à faire. Mais de temps en temps, comme ça, tu vois, sans en abuser, je pense que c'est cool. Donc on aime bien, et c'est parti. Alors en plus, déjà, de base, le thread part sur un truc qui est vraiment assez marrant. C'est cette photo-là, avec. L'air grave de notre ami Thierry Henry. Vous savez, elle est où cette photo C'est le soir où ils ont dû broder pendant une heure sur Prime Video avec les incidents paillettes, la bouteille à l'Olympique, euh, enfin à Groupama Stadium. Ça là derrière, c'est les travées, hein. je reconnais, je reconnais le stade, il me semble que c'est ça en tout cas. Notre ami Thierry Henry, on savait que c'était un footballeur, on savait que c'était un footballeur marrant surtout, mais on savait pas à quel point c'était une bête de scène, un showman et aussi un bel acteur. Hein. J'ai dit ça pour Mbappé, je pense que l'adjectif lui convient bien également, mais c'est un petit peu d'acting qui. Et drôle, tu vois. Et quand il a été entraîneur, si vous suiviez pas le football, c'était en 2019, 2018 2019 il me semble. À Monaco, c'était des grands moments de foot, des grands moments de sport, mais surtout des grands moments de conférences de presse. Et ça, c'est la conférence de presse la plus classique. Vous la connaissez tous. Mais on va se la revisionner parce qu'elle fait plaisir. Vraiment, comme il a dit, hein. on commence bien avec la meilleure conférence de presse de l'histoire. Trois-mêmes en 44 secondes du jamais vu. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. <rire> L'air bien sérieux. Pénalty sur Ronny Lopez, à la 61e. j'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, la VAR ne fonctionnait pas. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco 2-1, effort surhumain pour nous pour revenir à 2-2. Le quatrième arbitre me dit, je suis vraiment désolé monsieur Henri, la VAR ne fonctionne pas. Je vous invite à regarder le penalty. s'il y avait pénalty sur Attal, il y a pénalty 10 000 fois. Sur Ronnie Lopez. Moi, ce qui me fume dans cet extrait, vraiment, c'est un petit détail auquel vous avez peut-être pas fait attention. C'est les clignements des yeux. Les clignements des yeux. Observez sur la séquence comment il surcligne des yeux. Alors, je sais pas si va le faire sur le reste. Là, on va checker. Mais il, il, il parle et en même temps, il est... Alors, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la barre ne fonctionnait pas pour Monaco. Facile. Et s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre. Bizarre J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la barre. <rire> Mais la barre ne fonctionnait pas. Vraiment, le clignement des Nous, yeux, là, sur toute la séquence, c'est trop, trop merde. drôle. <rire> Regardez comment ses yeux, ils battent Le frérot, il devait avoir un démo, gros, comme ça, gars C'était des gamins à faire des focus sur cam, lui, quand même. C'est pas le seul entraîneur qui avait des focus cam comme ça, mais lui, eux, il prenait un malin plaisir à foutre la cam sur lui. Il savait très bien, dans les consignes, dans les réactions, dans ci, si, dans ça, il allait sortir une dinguerie. En fait, vraiment, ça me fume parce que Thierry Henry, si on veut être honnête, dans les réactions, dans les trucs, c'est un daron antillais. Et je dis pas négativement, mais entier on est ensemble, y a aucun souci. Mais il a vraiment des réactions de daron avec, tu sais, toute la pulsivité que ça peut donner et tout le côté aussi un peu euh, détaché, tu vois. Et moi, ça me fume avec, avec Thierry Henry, ça, c'est... Tu sens que c'est... Il, il a joué Daro et il aime trop ça, et ça nous donne un personnage qui est extraordinaire, sérieux. Oh là là là là. Ça, là, c'est ce qu'on appelle une Hagra inutile. Ça, c'est vraiment... Moi, c cet extrait, je l'ai déjà vu. Cet extrait, c'est vraiment en mode euh, j'ai envie de montrer mon autorité et comment ça fonctionne avec moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cet extrait. Mais cet extrait, je l'ai trouvé un peu balourd de le faire en public, ça. Ça, ça donne vraiment l'impression d'une personne qui a envie d'asseoir son autorité, mais de manière forcée, tu vois. Après, c'est pas, ça se trouve, vous êtes d'accord, c'est juste de l'incul... Genre, juste, il inculte le respect, tu vois. Mais, genre, là, ouais, voilà, le truc de la chaise. Tu vois, j'ai trouvé un peu... C'est juste devant les cams, tout ça, machin. Le rappeler pour qu'il revienne, remettre la chaise et tout. Ouais, je suis peut-être un peu dur dans ce que je dis, mais j'avoue, je l'ai trouvé un peu malheureux. Tu vois genre en mode pour moi à mon sens ça aurait pu être fait de manière un peu plus privée Genre je trouve que dedans là il y a un peu du matu vu devant la presse en mode ah Ouais regardez comment ça fonctionne avec moi Et ouais les gars y a rien qui passe Le respect c'est primordial Après c'est un peu similaire à l'extrait qu'on a vu avec les gamins là On l'a déjà vu dans un autre foot celui-là cet extrait Mais ça c'était la dingue Ah ça <rire> La putain de ta grand-mère <rire> Ouais, ouais, ouais, ouais Au final, tout ça, je pense quand même que c'est révélateur un petit peu de du fait qu'il sentait le feu. Et en fait, je pense que Thierry Henry, il y a, y a une raison pour laquelle il était aussi tendu que ce soit dans ces confs de presse, etc. Même si nous, ça nous a donné des trucs pour rigoler, mais je pense vraiment que vu que c'était sa première vraie expérience de coach à Monaco, parce qu'il me semble qu'il avait, il avait fait aux États-Unis avant, donc après, il est venu. Donc c'est sa première à très haut niveau, on va dire. Et c'était dans le club qu'il a révélé quand il était jeune. Il s'est mis une pression monstre. Et là, on a vu des mauvais côtés ressortir de lui parce qu'il a une pression monstre. Parce que quand tu regardes Henry consultant et Henry entraîné ça n'a rien à voir le consultant il est beau délire il est drôle tu vois même si vous avez déjà vu des extraits c'est sky Sports, je crois quand il travaille au uk en général c'est cool tu vois le mec a un délire de fou là tu ressens le mec tendu ça énerve. je sens que en fait c'est un mec qui sent qu'il a le feu sous les fesses et ça ça ça fait vraiment des fois ressortir le pire de l'humain tu vois genre en soi là vas-y ça fait galerie, tu vois mais l'insulte elle est quand même pas ouf tu vois alors que il voilà ça là tu vois là le consultant Juste pour nous parce que comme ça mon Eva un peu moins coulé. <rire> non statue mon roi ils ont fermé le, le toit regardez. Juste pour nous parce que comme ça mon Eva un peu moins coulé. <rire> tu vois ça c'est un génie ça c'est le mec vraiment marrant tu vois il est vraiment bon délire et c'est ça la machine à même qu'on aime alors forcément on aime les deux côtés tu vois. Numéro 9 d'Europe peut-être. Meilleur numéro 9 d'Europe. Un des meilleurs, non C'est trop fort pour Attention vous Attention quand même <rire> Attention quand même Dose Là, là, c'est l'équivalent de chat Twitch 12 calme Calme, Doze Arcadius Pilic avec tout le respect qu'on lui doit, c'est loin d'être un des meilleurs 9 d'Europe. Bah, c'est un bon 9, mais c'est un neuf un peu limité, tu sais. Genre vraiment, genre la réaction d'Henri, j'adore, c'est une réaction que. Bah, je sais que certains pensent que. Henri a tort. Moi, je suis totalement en ligue avec lui, hein. <rire> regardez, regardez <rire> <rires> tu on dirait l'équivalent des mecs Valentin Rongier en équipe de France Allez ça va ça va c'est bon les mecs de l'OM Ils vont croire que je, que je les vannes alors que moi mon club Il a fini 8ème la saison dernière Moi le mardi je suis carté Au FC Procuration sa mère Horrible Ah, Le fameux et ça là je vous jure il y a une connexion Entre cet extrait et l'extrait Avec Benoît Badiachil vraiment il y a une connexion Le fait de vouloir un petit peu Montrer publiquement le respect machin oh oui. Qui m'a appelé Henri là Moi, je de La jeunesse. La il n'y a plus d'éducation, plus de respect. Ah bon Et <rire> là, il, il arrive avec l'accent. Je sais pas si c'est parce qu'il a vu des footballeurs renoncer en coffre mais il arrive avec l'accent. Ah bon les jeunes, il faut respecter Henri. On va pas conduire ensemble. Eh oui, ça va Voilà, tout doucement. Voilà. <rire> doucement. C'est ça, doucement Séquence légendaire Tu sais, en plus, avec le petit truc du Barça, en mode « Ouais, je reviens dans mon club de quand j'étais jeune et tout machin, et boum !» Petite Hagrad jeune au passage En vrai, je, je, je peux quand même concevoir, tu vois, genre que le respect soit vraiment un, un truc hyper marqué, hyper important chez lui. Donc, en soi, c'est peut-être pas un peu un acteur. Je pense que tout en... En, en, en rôle l'un peut être vrai, mais également l'autre, tu vois. C'est-à-dire que respect super important... Pas de soucis, même pionnier primordial, mais sans doute qu'il en, en joue un peu. Voilà, il en joue un peu, c'est plutôt ça, il en joue. Et là, on retourne sur. Ah bah, les propos de la salle, c'est le soir de la bouteille, la fameuse bouteille. On a demandé aussi euh, qu'il y ait euh, un constat précis euh, des dégâts, parce que, bon, euh, voilà, c'est malheureux. Mais je euh, la découvre pas la séquence. Non plus, euh, quelque chose qui euh, sur un terrain euh, doit être sanctionné euh, <rire> directement sur place. Il y a des commissions. Le fameux. Vous savez que c'est la première fois que je vois cette séquence. C'est la première fois de ma vie que je le vois. Vraiment cette, euh, cette euh, ce soir-là de la bouteille, je n'ai absolument pas regardé la suite, etc. J'ai entendu parler du fait que euh, Prime Video avait fait un dispositif de fou. Ils avaient réussi à, à tenir l'antenne, etc. Machin. Mais ce même là. De Henri qui est choqué en entendant se parler à euh, côté. Sur place, y a des commissions. Bon, en vrai, j'ai pas toute la séquence où ça se trouve Olas dit quand même des choses de sens. Hein, parce qu'au final, c'était peut-être qu'une bouteille d'eau, c'était pas grand chose. C'est le là, à la con. Je me demande si à l'heure actuelle, il y a vraiment sur le. le, le, le, le tu sais, un peu internet français, un personnage avec autant de mêmes différents que tiré Henri. Dites-moi, c'est dans les commentaires si vous en avez un comme ça, la deux tête. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui se tapent avec lui en termes de nombre de mèmes qui sont ressortis du personnage, tu vois. Euh, quelque chose avec toi en anglais. Ton anglais est très bon. Mm -hmm. Ton espagnol aussi. <rire> no. Non mais. Oui, non. <rire> Il a voulu les temps le piège <rire> It's a trap <rire> monstrieux <rire> ah, regardez le regard Ah, ce regard magnifique Il a raison, faut le cuisiner comme ça un peu le petit Kylian, là. Cuisinez-le Là, ça, ça nous a ressorti la fin de ce putain de segment. Bon, au final, à la fin, j'avoue, c'était relou la, la saga Mbappé, mais là, là ça... Se... <rire> Merci, Thierry, pour ces moments de télévision, on aime Oh Thierry se prend une claque et s'embrouille avec un fan Quoi Attends, attends, j'ai jamais vu celle-là What the fuck Oh il est pas content hein. Oh, il a le démon Oh, j'avais jamais vu cette séquence Il fait la photo juste pour... Oh, c'est monté à un niveau de ZAF, ici, là <rire> Terrible, hein et, et, et le gars, là, il doit puer l'alcool, boire, c'est pas bon Il insiste, hein le moment, il... Regardez la télé quand je fais la photo la gifle, non. sais le gars, il doit lui dire ouais, ouais, ouais, ouais. sais genre un truc, sais qui te monte encore plus la, la moutardonnée, tu vois. Non, Coupé, je vais le frapper. Il est vraiment énervé. Il fait quand même la photo. Hein. T'es bon, t'es bon. C'est le dernier endroit sur Terre où il a envie d'être, là. Vraiment, même tu l'enverrais aux îles Kerguelen, dans le fin fond de l'océan Indien, il aurait préféré ça que d'être là, à côté de ce poivreau, à ce moment-là. Et, et il refait l'arme. Boire c'est pas bon monsieur putain là il a raison en même temps ouais, gars, euh, Ça fait vraiment t'es mon petit Tu vois genre tu la petite baffe humiliante Quand j'étais gamin au collège des trucs à ça Il y avait au lycée des mecs disaient Je préfère manger une droite plutôt que de manger La petite tarte de C'est bien tu vois Je suis en train de me la automettre comme un google Mais hé hey, je sais pas si c'est un avis partagé Mais c'est vrai que claque comme ça ah vrai, il y a des gens aussi qui prennent trop la confiance. Je suis pas Thierry Henry, je serai jamais, je suis, je suis 100 fois moins connu que lui, mais c'est vrai que quand tu croises des gens, il y en a beaucoup qui ont trop la confiance aussi. Oh, attends, ça c'est récent, ça c'est le 1-1 des objectifs avec... Euh, je sais pas, en 2019, il a pas eu Dissazi, euh, Henry, euh, quand il était à, à Monaco. Il a eu Badiachine, mais pas Dissazi. Qu'est-ce qu'il y a pour toi dans le futur Quel est ton objectif Sur le plan personnel, je sais que même si on est là, en équipe, mais est-ce que tu dois avoir un objectif quand même, non Ouais, j'ai... Oh, le sous-entendu. Déjà. Euh... Je veux encore plus progresser. Après voilà, je Ah, oh, je crois que c'était les moments où il y avait les rumeurs d'Issasi PSG, non Où le PSG d'Issasi était d'accord mais Monaco demandait 50 millions, je crois. Je, je me prends pas, je me pas. <rire> Ah non Quand tu es un joueur en instance de transfert, faut jamais se retrouver face à Thierry Henry, jamais Il va te mettre dans la béarnaise, il s'en bat les couilles. <rire> <rire> ah le course, gamin C'est des questions, ça me oh, Il m'embête C'est <rire> parfait, bien joué Titi. Non, je, je me pose des questions, parce que bon... Bravo, les matchs s'enchaînent, même s'il n'y a pas eu les victoires au niveau du collectif, mais franchement, de très bons matchs au niveau personnel. Merci beaucoup. Thierry Henry, c'est l'homme du peuple. Je le dis, c'est l'homme du peuple. Il est là pour nous, pour l'entertainment, pour nous faire passer ces moments qu'on a envie de voir. C'est la meilleure prise de Prime Vidéo. Euh, Prime Vidéo, Si un mec de Prime Vidéo, regarde cette vidéo et que vous payez Thierry Henry, mais il vaut chaque centime que vous dépensez sur lui, je suis sérieux. Et l'objectif Ouais des objectifs, mais, ouais, continuez à progresser, on okay, va ouais. faire ouais. une grosse saison Ouais ouais progresser ouais Ouais dis c'est un bon. il est fort Attends c'est R7 Henry là c'était quoi cette séquence je la connais pas du tout C'est bien je connaissais la première séquence, mais plus on avance dans la vidéo moi je connais <rire> Attends attends c'est <rire> comme ça, bien serré. Il a envie d'exploser, de rire. Ah Quand le menton se baisse comme ça, L'attention, elle est centrée sur CR et tu sais que tu ne dois pas foirer. Tu sais que si tu rigoles à ce moment, tu niques le moment ballon d'or de quelqu'un. C'est pas bon. C'est pas bon. T'es malheur. Ça c'est le moment où t'es déconcentré, tu cherches un point de repère quelque part, tu sais quelque chose à fixer, t'en sais rien, une paire de couilles, je t'en bats les couilles, n'importe quoi, quelque chose, une, une lumière, euh, ce que tu veux. Bon, je, un peu douteux quand je dis paire de couilles quand même. Mais tu vois, genre. <rire> ce que tu veux, il faut quelque chose pour que ça calme parce que sinon t'es foutu gros. Oh là là. quest ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu te sens... Oh là, il, il était pas patient là. Ou les débuts, voilà, il était un peu hésitant. Mais... Les débuts pas, fait... pas hésitant. j'avais pas de préparation. J'ai déjà dit 10 000 fois. Et c'est ce qui ce qu a fait la différence. Préparation, pas de préparation. Il ah, est... est, est, eh, est, eh, est vraiment, c'est les réactions quand t'es Twitch streamer. T'as par exemple la réponse à une question dans le titre du stream. Tu l'as en overlay, t'as ce que tu veux. Et dans le chat, 14 fois la même question, au bout d'un moment, t'es comme en là. Allez, Préparation, bien, tranquille, j'ai toujours mal au tendon de temps en temps, mais ça va. Comment ça se passe la vie à New York Voilà, J'ai déjà répondu à ça plein de fois, c'est bien, très bien. C'est tout Oui, oui, bah, ça fait euh, ça fait euh, peut-être la cinquantième fois qu'on pose cette question. Donc, euh, Moi je vous jamais poser un avant. Mais... Et oui, mais ça fait un an, donc euh, c'est très très bien, je suis très content ici. Allez. Une dernière question, nouveau déclic, nouvelle saison et nouveau look, pourquoi cette barbe C'est des questions que vous me posez, sérieux <rire> La saison sera longue. <rire> en même temps, faut pas se mentir. Je suis d'accord, tu peux pas faire un long format à la ou je sais pas quoi, à chaque fois. Mais on va pas se mentir. C'est vrai quand même que des fois, les journalistes, ils font pas l'effort dans leur question. C'est souvent très bidon, très bateau, très, tu vois. Genre, ça te donne même pas envie d'en de, de, donner plus que ça. Et alors, il suffit que Thierry Henry soit déjà un peu le tilté, il est déjà un peu la flemme de ça. T y vas, tu tombes dans le bourbi des questions de merde, ça te saoule. Après, on pourrait aussi dire... Est-ce qu'il était obligé d'y aller ou alors il aurait pu esquis s'il avait simplement pas envie Parce que j'avoue qu'elle est avec une humeur massacrante quand même comme ça, ça peut frapper. Il euh, y a un match, parlez-moi du match, il y a des trucs de Barbe et quel... C'est pas... du magazine. Euh, est mais c'est de... euh, ouais. ça qui me, qui me fatigue. Parlez-moi de football, moi je suis pas là pour parler de magazine. Par de internet, parler... Pas... Hey, hey. Barbe, c'est quoi vos histoires de Barbe Ils m'ont dit la même fois, pareil aussi, il, peut... ouais. il est là, hein. je suis parti à... On est parti à DC, on a joué, ils m'ont demandé c'est quoi le look de la barbe. Dit, mais c'est des questions que vous posez après un match, Barbe ne me posez pas des questions de barbe, ne posez pas des questions s'il fait beau à New York, t'es content, la rue, euh, les rues piétonnes, c'est euh, euh, pour ça qu'il euh, faut retourner dans le football, parler de football. Hey au final, maintenant lui en tant que consultant, c'est un peu ce qu'il fait. Il applique surtout du foot, un peu de rumeur de transfert, un peu ça, machin. Mais c'est vrai que Henri, de tête, c'est un peu exactement ce qu'il vient de décrire en donnant un peu la leçon aux journalistes. Donc franchement, carré. Franchement, monsieur Henri, cette séquence, je suis bien d'accord. Non, non, je suis bien d'accord. Oh là là là là. Ça, ça, ça, c'est encore l'usine à même. Ma zone, ta zone, ma zone. Ah, le temps, ça c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps, n'a pas le temps pour le temps. Le temps, le temps, le temps ne s'arrête pas. Oui. <rire> Merci, Nekfeu. Là, j'arrête ma montre. Mais hey, le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Eh, je vous en supplie. Pitié. Quelqu'un qui a un contact avec lui de près ou de loin. Prime Vidéo, j'en sais rien, une marque. Thiris, si tu regardes cette vidéo Viens sur Zach en libre. Oh, je t'en supplie frère. On t'a donné 40 minutes avec Dakur. Regarde tout ce que tu nous as élaboré. Je te veux pendant une heure et demie. Vas-y, je t'en supplie frère. Je veux ce monsieur. Je veux vivre ce moment. <rire> Il faut que j'y arrive! C'est pas possible, frère! Qu'est-ce que tu veux? Il est trop fort! Il est trop fort, t'es fou! Eh, hey, ça lui a donné 40 minutes, il a commencé à se philosopher, le temps n'a pas le temps pour le temps! Même, même toi, t'es un semi-perdu devant ça! Mais j'ai envie de vivre ce moment, gros! Donne-moi ça, s'il te plaît! Inutile de vous rappeler que le temps n'a pas de temps pour le temps! <rire> enfin, le <sait. rire> Mais je pense que. Voilà! on Ah, est... Adli, le gamin! On est dans une. <rire> ah, le gamin! On est dans une... Non, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, Adli! Préparation, sauce, et oignon. Geste de accélération. Oh. <rire> Comment là, ça, préparation sauce-oignon On se à la balle. Reste tranquille. Voilà. <rire> tu vois, tu tourner. Petit trou. Oh. oh le mélange. Mais ça c'est Kamaldine sous les manas. Ça c'est l'année dernière. Là quand il avait commencé c'était en début de saison. Il, il avait les jambes en feu. Il avait même marqué un sale but contre lance. Par contre la séquence sauce-oignon, sauce, je l'avais pas <rire> vu ça. Préparation sauce-oignon. Geste accélération. <rire> oh. Voilà. <rire> c'est un bon, c'est hey, génial. toutes les demandes. Vous êtes bien informé. Hein. <rire> euh, oui bah, oui. Je sais pas si je dois vous répondre, mais c'est normal. Oui, euh, je suis coach, non Bien sûr. Donc voilà, donc c'est la réponse. Oui, c'est moi. Est-ce qu'il pourrait y avoir également, outre les quatre noms que je viens de citer, recrutement à d'autres postes de type milieu offensif, type camano euh, Vous êtes vraiment bien informé. Euh, on verra bien. Un dernier mot, Fabrias. J'ai aucune info. Vous vous devez savoir. Oh, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà. <rire> <rire> la situation est inversée C'est lui qui pose ces questions-là à des coachs comme lui. Ça va En vrai, il la joue fine, quand même, dans la séquence. Il fait pas trop le mec gêné ou le mec « ça m'emmerde que tu poses ça ». Il accepte le jeu. Non, elle est belle, elle est belle, ça, là elle fait plaisir. Interview d'après match, après son fameux but de la main. Oh là là là là là Je crois que je l'ai déjà vu, mais il y a tellement longtemps, cette séquence. Oh, il s'était fait tellement détruire par l'opinion publique pour ça. Ça m'avait fait chier pour lui, sérieux. Oui, oui, oui, à main. Je vais imaginer un instant le dire à l'arbitre. Est-ce que Ouais, je vais dire après mais sur le moment. Mais alors que j'arrête, euh, je lui parle et puis je chante. Ça être marrant. Non, non, mais j'ai pas Vous êtes marrant. Franchement, il s'était fait démonter pour cet épisode de la main. Parce que c'est vrai que c'était pas cool pour les Irlandais, Fighting Spirit, tout ça, machin, nana. Nan. Mais à la fin, il l'a fait pour nos intérêts, tu vois, les intérêts français. Et moi, j'ai eu du mal comment les médias sont. Ça l'a vraiment détruit. Ça a vraiment fait frapper sa fin de carrière de joueur, cet épisode de la main. Notamment en équipe de France, ça a touché son image. Et je suis content que maintenant il soit revenu à, dans l'opinion publique à un niveau beaucoup plus positif que ça, tu vois. Parce que cet épisode-là, il a été profondément injuste pour lui. Franchement. Très rapidement, c'est quasiment terminé. C'est une question, une question de jour, alors. Oui. Votre, votre est choix père, est fait. Est-ce qu de... est que votre choix est fait, Kylian Mais il a répondu oh <rire> Moi, <'ai> besoin A la rescousse À la rescousse Titi <rire> On parle de Kylian Mbappé, ah, on a -moi tous moi envie de savoir. Vous... Non, bien sûr, mais on a... Allez, transpire, c'était dur. <rires> à la rescousse, il fait bien. Putain, il y a le jour où Mbappé il était venu en tirer à 74 épingles là comme ça. Non, non, non, il a bien fait, il a bien fait. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Henri Dacour, moment culte, suci en brie. Coup d'envoi deux heures. Oh, la mise en contexte On est géniale. Les six buts. De Viry-Châtillon. À Orsay où j'habitais, mon père il m'a... De viri à la maison, mon père il m'a sorti toutes mes erreurs dans le match. Et ça a conditionné tu penses Qu Quoi Si ça a conditionné Imagine Normalement toi t'es... es... T es, t es, t es mais ça m'a... Moi ouais. pas si but. C'est de l'attitude. C'est de l'attitude. Et toute la remise en contexte comme ça, viris à Châtillon souci en bricou d'envoi deux heures et compagnie. Bon après là pour le coup c'est aussi tu vois, genre, il explique un peu genre l'exigence inculquée par son père. C'est du réel hein, bien sûr. Hein. Mais toute la mise en contexte ça t'enrobe le truc d'un chocolat magnifique. de right, right, right, right. Can you pass it one touch? Then why don't you do it? Mason! Mason! One, two... You know he's there. One, two, but one... One, two... One, two. Déguster ça. No! ça. You turn the wrong way. It's If the so turn and you drive, you would have seen players here. <laughs> Mason was there, Victor. No, don't scream. Mason was there. Mason was there. Mason, come in, come in. there Hamid, Hamid, can you go behind him? No, no, no, no. Eh, ça doit être quelque chose quand même d'avoir Henri en coach, hein. tu dois manger un coup, des coups de pression constant, je pense que ça doit casser les couilles au bout d'un moment, mais sincèrement il y en a, ça doit les... ça doit les motiver, mais d'autres ça, ça te prend à la gorge, quoi. disons le marquage, la cassale, du match, il est serré quoi Arrima ah, ah, ah, ah, dentro! <rire> Vraiment, magnifique. Les premières séquences, je les connaissais toutes, mais le reste, je les ai découvert C'est exceptionnel. Finissons. Ah, je crois que je l'ai vu passer celle-là oh, dedans. Oh, faudra que vous ayez le... le voir. Oh, en tout cas, il transpire. <rire> ah ouais! Oh, Yuri! Voilà. <rire> <rire> eh ben, bon. Ah Yuri! <rire> ah, Yuri. <rire> ah, il a chaud. <rire> eh ben, écoutez, Yuri, je peux vous dire un truc c'est qu'il a chaud comme moi. Et tout ceci vient conclure cette petite vidéo sur le grand Thierry Henry. Dédicace encore à mon frérot Ali93P1 pour ce thread de très bonne qualité. J'espère que vous avez pu passer un bon moment, rigoler un petit peu. C'est des vidéos un peu légères. Voilà, j'aime bien les faire. De temps en temps, vous connaissez, on se prend pas la tête. Un peu facile, mais c'est cool. Tu vois, contenu un peu fast food, on va appeler. Bon, le plus recherché, c'est une autre séquence. Mais en tout cas, franchement, ça me fait kiffer. Si vous voyez des threads, des trucs passés de temps en temps, vous hésitez pas. Comme d'hab, vous m'identifiez dedans et selon les demandes du peuple, je vous satisferai. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Bisous Ciao, ciao